Bonjour, ici Nathalie Krebs, formatrice internationale dans le domaine de la beauté, de la prothésie ongulaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment appliquer une rubber base, c'est-à-dire une base épaisse qui va servir à la fois pour du semi-permanent, pour un gainage gel et pour une pose gel donc plus longue avec rallongement donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment l'appliquer de telle sorte à ce que vous n'ayez pas besoin de faire de l'image donc on va vraiment faire une application euh, donc vraiment fine mais vraiment juste avec la quantité de gel qu'il faut et placé à l'endroit qu'il faut. Donc si vous avez encore du mal à faire des bombées ou à euh, vous passer peut-être énormément de temps à relimer la matière, eh bien voilà, vous allez voir dans cette vidéo eh bien que ça peut être très facile et très rapide. Je vous explique tout. Donc, comme promis, je vais vous montrer comment euh, faire une belle application de semi-permanent puisque bien souvent, on se trompe un petit peu. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours ma pose que j'avais faite euh, il y a un peu près deux semaines. Donc, on voit la repousse, c'est plus très très joli. Mais on voit que la couleur est encore super brillante. Vraiment, j'adore. Euh, là, j'ai fait la dépose sur un ongle justement pour pouvoir vous montrer tout ça. Alors, euh, bien sûr, j'ai déjà repoussé les cuticules, euh, dépoli la plaque de l'ongle fait tout ça donc maintenant je vais cleaner donc avec le cleaner si vous voulez euh, donc euh, voir comment j'ai fait voilà pour euh, pour faire toute la préparation tout ça que vous voulez avoir des petites vases, je vous offre en fait une formation d'initiation gratuite que vous retrouvez donc sur le site euh, bah, your nails international.com dans la partie cadeau offert donc là qu'est-ce que qu'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui donc on va utiliser euh, un des, des trois euh, une des trois bases donc euh, base épaisse donc je vais vous montrer les trois il y a le transparent Alors Là, on voit hop, il se forme comme un fil on voit que c'est beaucoup plus épais qu'une base classique qui peut être plus fine il y a le nude j'aime beaucoup la couleur il est assez opaque encore une fois voilà. c'est un gel qui se travaille au fil je vais vous montrer comment faire et il y a le natural si vous aimez quelque chose d'un tout petit peu plus rosé un petit peu plus transparent voilà le natural qui est très très sympa aussi alors pour cette application, on peut utiliser l'un des trois, peu importe, suivant ce que vous préférez. Je vous conseille vraiment d'utiliser euh, l'un de ces deux-là si vous voulez faire par exemple une pose de French, une pose de Baby Boomer ou de chose comme ça. Euh, parce que du coup, celui-là reste transparent, donc on verrait, euh, on verrait le bord libre. Euh, donc vraiment utiliser un de ces deux-là si vous voulez avoir un effet plus opaque. Le nude est vraiment pas mal donc qu'est ce qu'on fait comme erreur la plupart du temps Eh bien je vais vous montrer les différentes applications je le fais avec quoi avec celui là oui on peut faire avec celui là allez on peut en prendre l'un des trois la plupart du temps ce que vous me faites alors je vais approcher un petit peu peut-être pas trop non plus voilà alors souvent vous allez mettre beaucoup de matière alors, il faut que j'en prenne un peu plus. Hein. Soit vous ne m'en mettez pas du tout, soit beaucoup trop. Et en fait, vous allez euh, mettre, voilà, vous allez pousser la matière comme cela. Alors là, je fais la mauvaise application, hein, comme vous l'avez compris, je pense. Voilà, vous allez pousser la matière. Déjà, vous avez un petit peu peur de toucher les cuticules, donc vous approchez pas trop, vous restez à 1 mm. Et, euh, et puis souvent, vous tenez aussi l'ongle vers l'avant, comme ça. Vous voyez Voilà. Puis on l'applique un petit peu au petit bonheur la chance. Hein, euh, voilà. Après, on se dit, bon il y a peut-être un peu trop de matière, je vais euh, je vais tirer un petit peu tout ça. On enlève un petit peu, on borde, et là c'est souvent là qu'on fait des petites bêtises. Et en fait on va se retrouver avec un ongle un peu comme ça. <rire> voilà, je vous montre ce que ça donne. C'est absolument tout ce qu'il ne faut pas, voilà, comme vous l'avez bien compris. Trop de matière sur l'avant, pas de matière au centre l'arrière, on est on n'est pas allé assez près des cuticules. Là, autant vous dire que le résultat sera pas très très sympa. <rire> voilà, donc ça, on ne le fait pas, hein, surtout pas. Je vais vous montrer. Donc euh, voilà. En plus de ça, si vous mettez euh, donc vraiment vers l'avant, vous allez voir que toute la matière. Alors sur l'autre côté, on le voit peut-être mieux. Voilà toute la matière va se positionner sur l'avant et là bien sûr zone de fracture est pas voilà, elle n'est pas du tout protégée Si vous ne savez pas ce que c'est la zone de fracture vous inquiétez pas on voit tout ça dans la formation professionnelle hein. et, euh, et voilà on a euh, le produit qui se balade qui fait des petites bosses c'est pas ce qu'on veut donc je vais vous montrer exactement comment faire voilà alors l'autre erreur qu'on pourrait faire également donc là j'ai juste coupé la vidéo pour, euh, pour rajouter un petit peu de matière donc c'est que souvent on a peur justement de pas en mettre de trop on ne sait pas trop où mettre la matière donc on va vraiment la pousser vers le haut alors bien sûr j'exagère hein, tout ce que tout ce que je fais là c'est juste pour vous donner une idée pour vous montrer euh, souvent on va placer la matière beaucoup trop haut voilà vers euh, beaucoup vers la cuticule et puis ce sera plus fin vers l'avant donc ça, encore une fois, surtout les filles, ne me faites pas ça, c'est-à-dire me mettre euh, toute la matière ici. Voilà. le gel, il s'auto-égalise tellement bien que même quand, on, quand je veux faire n'importe quoi, euh, voilà. Bon là, il va il a coulé sur le côté parce que j'ai vraiment mis énormément de matière. D'autant plus que là, on est sur une base, hein, on n'est pas sur un gel. Donc euh, voilà, vous me faites des fois des choses comme ça aussi. Donc ça, encore une fois, on n'en veut pas. Hein. Alors je vais bien le, euh, vous rapprocher pour vous montrer. Voilà, ça ne va pas. D'avoir toute la matière là, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever beaucoup. <rire> Mais vous voyez, malgré tout, il, il finit quand même par se lisser, c'est incroyable. Donc je vais vous montrer comment faire. Je vais enlever la base, la plus grande partie de, de la base. Et je vais vous montrer exactement comment faire. Je vais même tout enlever. En fait, ça a coulé un petit peu sur les côtés, donc je préfère repartir sur des bonnes bases. Pareil, hein, si votre gel coule vraiment sur les côtés, n'hésitez pas à tout enlever pour, euh, pour refaire. En plus, c'est des bases que j'aime beaucoup, puisqu'en fait, elles peuvent être utilisées à la fois pour le gainage sur ongle naturel, pour le vernis semi-permanent et pour le gel. Donc euh, voilà, top. Moi, j'aime beaucoup. Donc, la bonne application cette fois-ci. On va déjà pas en mettre de trop. On va déjà mettre une couche fine. Enfin, quand je dis fine, non, pas trop fine non plus. Il faut quand même qu'il y ait de la matière partout. Donc, on va le faire en deux étapes. On va se rapprocher doucement de la cuticule. Alors, je rapproche un petit peu, pour que vous voyez bien. On va se rapprocher tout doucement de la cuticule, sans la toucher. On reste pas non plus... À 10 mm de la cuticule donc une fois qu'on a mis du gel sur toute la surface on va pouvoir reprendre une boule et la placer à ce niveau donc maintenant notre boule on va pouvoir en fait la déplacer la former en fait pour pouvoir vraiment la mettre où on le souhaite Alors, on n'est pas obligé de faire déjà la construction à ce niveau-là. On peut très bien la faire en gel dans un deuxième temps et, et garder juste la, la couche fine que j'ai mis avant comme base. C'est tout à fait possible. Mais si vous voulez, en fait, euh, faire une pose sans avoir besoin de faire du limage, eh bien, voilà, je vous montre deux profils, ce que ça donne. On va pouvoir, en fait, déplacer la matière... Et on veut toujours quelque chose qui soit fin sur les côtés. La matière au centre, fin sur l'avant et fin vers la cuticule. Ce sera vraiment l'objectif. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter encore alors, une étape. Voilà, on peut prendre un pinceau fin de nail art et venir travailler les contours tout en finesse. C'est-à-dire qu'on va venir travailler, voilà, tirer la matière sur les contours pour vraiment obtenir quelque chose de très très fin qui va bien venir border l'ongle. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est venir retourner notre ongle pour, encore une fois, tirer cette matière. Et qu'en fait, voilà, on ait juste la matière où on le désire. Alors là, je suis désolée, hein, je dois travailler. J'aurais dû placer euh, ma caméra autrement. Parce que là, du coup, je suis obligée de travailler à l'envers. Donc, vous ne voyez pas ce que je fais. Mais Ensuite, je vais retourner mon ongle et vous verrez. Donc on peut venir tirer en fait la matière et on va laisser la matière s'auto-égaliser et en fait de cette manière là vous n'aurez pas du tout de l'image à faire voilà vous voyez de profil ce que ça donne notre bombée est vraiment bien homogène au niveau de l'avant c'est extrêmement fin au niveau de la cuticule, c'est fin, mais on est allé bien loin. Et au niveau des contours aussi, c'est très fin. Donc on va catalyser comme ça. Et voilà donc le résultat final. L'ongle est prêt, donc pour la couleur ou pour le semi-permanent euh, ben, qu'on va mettre après dessus. Donc euh, le gel de couleur ou le semi-permanent, la French, le Baby Boomer qu'on va choisir de faire. Donc voilà, vous voyez que de profil, sur cette longueur là, on n'a pas besoin d'avoir énormément de matière. Ça suffit comme ça et sur l'avant, on est vraiment sur un ongle qui va être très fin. Voilà. Donc voilà la quantité de matière idéale. Alors certains vont dire que c'est trop plat. Il euh, n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de matière si on fait du semi-permanent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des petits pouces pour me soutenir et de partager la vidéo avec un maximum de filles qui aiment la précision angulaire, les ongles et la beauté en général. Vous pouvez partager également sur les groupes Facebook, sur Instagram, où vous le souhaitez. Et pour ma part, ben, je vous fais d'énormes bisous, comme toujours, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye